Salut, moi je suis Eleni, je suis grecque et je suis étudiante à l'université de Strasbourg. Je suis malvoyante depuis un bon moment maintenant et c'est assez compliqué pour moi de m'orienter dans le campus. Entre tout le bâtiment et tout le salle, je me perds souvent et puis je suis obligée de demander des deux autres. J'aime bien parler aux autres mais à la fois, ils ne peuvent pas toujours m'aider. T'inquiète Eleni, on a trouvé la solution tu t'imaginerais devenir un super-héros qui pourrait faire parler les bâtiments Ah mais super, ça serait comme quand je veux parler le feu tricolore alors C'est ça, tu pourras activer les haut-parleurs grâce à une application et elle te guidera à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Et tu pourras même changer la langue si tu veux. Attends, Léa Alors toi aussi, enfile ton costume et, et vote pour que, pour que notre projet, projet se réalise, se réalise.